Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien Nouvelle scène, t'as vu, elle est stylée, je me retrouve avec trois minots réunionnais et on arrive à faire un top 1 légendaire, ce qui valide mon bafa. Je suis maintenant baffelier. Bon visionnage. Le réunionnais, vous le parlez un peu Ouais, ouais, ouais. Dis-lui, bien sûr, en créant, on va voir s'il va, s'il va comprendre. Comment Mais quoi Kounia mama Et toi-même, Kuniamamao, t'y mal des insultes genre on, on sait pas ce que ça veut dire on sait juste ah que c'est une insulte Ah merde on si si si si on a on on on on on on a on on on ah c'est bon hein Ah là c'est bon Tu dis Il va bien. dire j'apprends du créole <rire> Ah putain Ça, Ça fait trop de rire, de la... <rire> Gros t'es Tu veux mes lunettes <rire> non Mais J'ai déjà ma lunette sur le T'as des lunettes, hein. lunettes C'est important. Oui, Oh le turn que je lui ai mis. Oh! Oh, j'ai eu Oh, je l'ai fait. c'était. vu, il est C'est quoi les gars mais est-ce que tu as Je sais pas trop ce que c'est. Bah, c'est une Oh Antoine. Oh, j'ai eu un turn j'ai envie Pardon. Bah, m'a vu, c'est Calmer Calmez Pulsion, Antoine, c'est pulsion. Pas de pulsion, moi. C'est des pulsions automatique. Si on avait rajouté nos vocales, ce serait pas la même chose. Chaud a des origines à part française. Non, les gars, là, moi je suis FR de chez FR. Je viens du sud-ouest de la France. Un petit village qui s'appelle Pau. Et là, j'habite à Montpellier maintenant. Aïe, aïe, aïe, aïe, Sur le silo! Sur le silo! Ouais, je les craque, je les... On va les merci, merci. Tiens, ce oh de... ça, ça c'est de la cover bien, de brigand. En, tu peux oh en envoyer ta thune oh, ouais. Merci, En. Et comment tu fais pour avoir des super skins, En Bah, c'est on dû acheté Hein Ah, il ah, y a un lélicoptère. Non, il avons... Mais oui, mais il sait que tu l'as fait Oh C'est script, Oh, le script. Oh, le script. Allô, allô, allô. Non, mais... Oh, putain. Oh, le snap. Non mais on s'est ah, pris, on on pris, pris, pris, pris une balle de sniper attends, avec Ouais, oh. La balle de sniper elle était... Elle était... Elle était ouais j'ai vu t'inquiète UN, t'inquiète... C'est bon il est plus là sniper, il est plus là <rire> Ouais il est... Il, est ah, ou... il a eu peur, il a eu peur, il nous a vu arriver Ah bien Et joué pas. les gars, merci, merci je merde pas l'argent Où ça, où ça, où ça Ah, ah, il faut acheter le drone, le drone Ah, Attends mais je le vois pas, je vois pas sa tête Non, tu as des couteaux balis on des gars dans le dos aussi C'est de vite, il me tire dans le trou de balle On arrive, on arrive, on arrive Il reste là, il est... Ah, un petit mal. Ça campe le shop Non Non Ah Ah Ah Soine bien, soine bien Ah Tour numéro 4 Tour numéro 4 c'est oh, oh, oh, oh, oh, trop le portail. Il y a Il y a eu ce, celui avec la grosse game que j'ai gagné où j'ai gagné cent mille dollars. En gros, cent mille dollars, c'est c'est dix PlayStation pour donner un ordre d'idée. C'est juste incroyable, mais tu es tellement l'entendre que je vais pas mourir. Ah cher, j'ai vu ton truc en le Oh, Bordel, il y a trop de monde. Non, mais, mais, mais sans... non, ah, Là, il force. Non, là, là, il force. Putain, je vais te demander si j'y arrive, parce que suis une grosse merde. Non, le putain, c'est un peintre. C'est un peintre, un peintre qu qui me tue. Il jouait sa bite. Le mec, il tire comme un. de merde là. Personne tire comme ça. Peintre de merde. Non, non, non, meurs pas non. numéro 5, meurs pas non, non. Par, par, par, Ah, ah, ah oui. c'est bon c'est bon c'est bon on panique on a paniqué oui. pour rien tranquille tranquille tranquille pas, mais non on peut pas travailler tranquille bah. mais... t'as mal visé t'as mal visé C'est ta faute Kouniamamao oui. Les gars faudra Faudra ah. faire une pétition pour plus le corps euh, sorte qu'il faut que tu m'as pas connu le tir peut... Oh le script oh, oh, le, oh script. le script Oh, détruit. ouais, mais il était scripté à la. Oh non Mais. Mais. En vrai, échappez-vous d'ici, il voit sous le camion, il voit sous le camion. Ouais, bah les boîtes. Courez les gars, courez les timales Courez en slip sur la plage là, barrez-vous tout Toujours petit abstérisme Ah oh non, un à la terre. Vas-y abstérisme me tue le. De... Vas-y, de... t'es trop fort, t'es trop fort numéro 4 On va les niquer. Ouais. Oh, Est-ce que j'y vais Est-ce que oh, c'est est est greedy, c'est greedy. Je suis mort pour je suis mort pour vous les gars mais j'en ai tué deux. Comment ça il y a un masto T'avais raison Cours, cours, cours Cours, petit astérix, Oh, je l'avais pas vu Oh, je l'avais pas vu T'es le dernier en vie, Oh Il se prend pour qui, le mastodonte, là Il fait trop le mec. Pourquoi il y a des mastodontes, sérieux Vas-y, moi aussi, il m'a foutu la haine, le mastodonte. Vas-y, on le chope, les gars on est presque bon on est presque bon ah, ah, je go prendre le toit go prendre le toit ah le toit On le fume On, on le fume comme des feuilles de Tu as tirez Tirez Fire Fire Fire Je vois pas Il retape par en dessous Il retape par en dessous Le lapin est dans le nid Le lapin est dans le nid ah Attends, tirez attends. sur le mastodonte Feu <rire> la volonté Feu oui, la, la volonté je les gars Le masto arrive avec quoi, Ah! quoi, Ah, j'aurais ah ah, pas dû faire ça Au secours Il reste plus que le masto, les gars, je crois je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je je suis mort, je je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, Astérixme! Je t'avais dit qu'il y en avait encore un! C'est épique, c'est épique! Il va mourir le masseau dans la glace là, il va mourir! Il est débile, il est débile! J'ai fumé ma oh, le masseau! Oh! Il est mort. Et, et le masseau! Il en le cas! On est en deux contre un! On est en deux, deux contre un petit Astérixme! Oh non! Le, le... Je peux pas perdre, je peux pas perdre. Et on perd pas! C'est bon, les kids, on a gagné! Oh putain, les Oh Cyril! Oh, oh c'est incroyable! Monsieur Cyril! Tiens, viens, vive mon téléphone! T'es On va voir si téléphone. Merci, on a un oui. appel, je te rappelle le mec! C'est un colis urgent apparemment! Les <rire> gars, <Regarde>, je te rappelle de <rire> l'or! Putain, GG les gars, GG!